Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chercher ces Airpods si vous les avez égarés à la maison, dans une pièce. Ça va être possible avec iOS 10.3 de retrouver cet AirPod en le faisant sonner. Et ceci, on va pouvoir le faire grâce à l'application qui se trouve dans... Dossier autre. 6 apps. On a 6 applications. On va l'ouvrir. Une fois que vous allez avoir ouvert ce dossier on va aller sur localiser, localiser. localiser, une fois sur localiser, vous avez l'intégralité de vos appareils connectés, c'est-à-dire iPad, iPhone, iPod et AirPod qui sont connectés sur votre compte apparaissent à cet endroit. AirPods de Christophe connectés, maintenant à 0 km. Alors par exemple ici j'ai AirPods. si je joue juste en levant votre doigt vers le haut, après le bouton Home, on a un bouton qui s'appelle Action, Action, on va cliquer dessus. Action, faire sonner, bouton, maintenant, faire sonner. Et on a juste au-dessus du bouton Home, là encore une fois, faire sonner. On tapote deux fois. Faire sonner. Lorsqu'on a tapoté deux fois sur faire sonner, on va entendre, écoutez. On a nos Airpods qui émettent un son de grillon et que l'on peut retrouver à la maison. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter sous la vidéo. Moi, je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut